Alors, Sous un ciel de faïence, euh, c'est un livre euh, qui se passe sur la ligne 6 du Métropolitain. Euh, le personnage principal, le protagoniste Jacques est conducteur de métro et j'ai choisi la ligne 6 pour une raison particulière, c'est que je voulais qu'il s'y passe donc euh, une intrigue et c'est une ligne qui est à la fois souterraine et aérienne et comme le narrateur revient sur des moments forts de sa vie, c'est un petit peu une série d'eau forte ça me permettait au fur et à mesure des stations, plus elles étaient profondes plus d'aborder des souvenirs qui remontaient loin dans le passé et qui étaient vraiment enfouis par rapport à son histoire donc ça super ça euh, interpose deux, euh, deux, deux sortes de rails au niveau de l'intrigue, il y a ce qui se passe euh, dans son quotidien avec sa femme, avec les personnes qu'il côtoie, et ce qui se passe sous terre et ce qui sont les histoires du métro et donc du coup ça permettait de brasser ces deux dimensions à l'intérieur d'une seule et même trame en fait. Alors le métro c'est un lieu qui m'intéresse particulièrement, alors il faut savoir que j'ai tendance à écrire euh, de prime abord sur les éléments. Euh, le premier livre qui était paru chez Albin Michel, qui s'appelait « Là où la caravane passe », ça se passait dans le milieu des gitans sur les routes, et donc c'était très imprégné par l'élément aérien, ce qu'on appelle les gitans, les fils du vent. Euh, là, je voulais aborder un élément qui soit l'élément euh, terrien, l'élément chtonien, ce qui se passe sous terre, avec les contes et légendes de ce qui peut se passer sous terre, et à chaque fois, j'essaie d'adapter un style et... Un univers de légende à l'élément que je vais euh, traiter dans le livre, donc là c'était l'élément souterrain. Donc le style n'est pas exactement le même que dans le premier, qui était un petit peu plus avec euh, des plus que parfaits et autres. Enfin, à chaque fois, il y a une tonalité différente, des psychologies différentes et des légendes différentes en fait. Donc le métro, euh, pour cette raison, euh, par ailleurs, euh, le métro euh, et la ligne 6 notamment, euh, c'est un comment dire, c'est euh, quelque chose d'extrêmement esthétique. Donc ça me permettait aussi euh, de pousser les descriptions et euh, de montrer euh, le vis-à-vis -vis de ce qui se passe au-dessus au niveau de la société et ce qui se passe en dessous et puis le métro ce qui est intéressant c'est que c'est aussi euh, c'est un comment dire moi j'aime bien euh, m'arrêter à un moment d'honnêteté et voir des échantillons des échantillons de population qui soit toi qui ne se côtoient pas habituellement donc pour mon premier livre à lourdes c'est ce qui se passait c'est que ça permettait de brasser l'imaginaire des pèlerins des villageois euh, tout, tout, toutes ces personnes qui se retrouvent à un moment de l'année dans cette ville et là pour ce nouveau livre euh, le, le métro c'est formidable parce que c'est vraiment un échantillon de la société tout ce qui s'y passe en fait se retrouve sous terre et ça permettait de mettre en lien des personnages qui habituellement ne se rencontrerait pas forcément et qui plus est euh, je trouvais ça intéressant parce que euh c'est Valérie qui en parlait, euh, les Français ont à peu près une cinquantaine de minutes de lecture par jour et elle se passe dans les transports en commun. Et moi ça m'intéressait en fait d'annoblir ce quotidien et ce moyen de transport parce que généralement euh, lorsqu'on se rend au travail, on se rappelle pas forcément du temps qui s'est passé sous terre ou du trajet qui a été le nôtre dans le métro. Donc ça me permettait de créer une histoire et de renoblir justement ce euh, ce lieu en question. Alors moi, je suis vraiment amoureuse des, euh, des, euh, des écrivains qui euh, s'apesantissent longuement sur leurs personnages. Euh, je suis une grande fan de Dickens, notamment, mais je suis aussi une grande fan de euh, Bohemile Rabal, par exemple, ou euh, par exemple d'un livre comme Tortilla Flat de Steinbeck. Et en fait, c'est vraiment des personnes, comme Blondin et autres d'ailleurs, qui laissent le temps à leur personnage de se développer. Et en fait, ce qui m'intéresse, j'avais envie, euh, là, il y a un personnage féminin qui est extrêmement creusé, et je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure de mes lectures que les personnages euh, féminins en littérature avaient tendance à être mûs par les circonstances mais qu'elles n'étaient pas forcément dotées d'un fort sens de l'humour. Donc moi ça me permettait, en fait ce que j'aime bien c'est le, le, le mélange stylistique, langagier, le mélange de personnalités et donc ça me permettait de les développer au fur et à mesure dans l'univers du métro, de les mettre en lien les uns avec les autres et euh, voilà de leur donner euh, de la nuance et effectivement j'aime bien commencer à corser un petit peu les choses au moment où le lecteur s'est attaché au personnage donc là, il y a des personnages divers, il y a des prédicateurs euh, un petit peu loufoques. Euh, il y a euh, la femme du conducteur qui s'appelle Madeleine, qui est complètement hypochondriaque. Euh, L'hypochondrie, c'est vrai que c'est assez peu traité. On, on a tout le temps en idée ou dit Allen et autres, mais en littérature, ce n'est pas forcément si traité que ça. Euh, il y a euh, le personnage d'Henri, qui est un poète, le personnage d'Amandine. Et en fait, au fur et à mesure, tous ces personnages euh, mettent euh, en valeur des... Euh, comment dire, euh, des problèmes sociétaux. C'est-à-dire qu'ils ont tous un moyen d'affronter la vie quotidienne. Il y en a un, ça va être la poésie. Enfin, ils ont tous des refuges et chacun incarne un problème sociétal, en fait. Madeleine, par exemple, elle incarne l'intérim. C'est quelqu'un qui vit de petit boulot, c'est quelqu'un qui est confronté euh, au monde du vieillissement, par exemple, dans les, tra dans les travaux qu'elle peut effectuer dans les EHPAD et autres. Henri, justement, il va affronter cette vie quotidienne et cet aspect un peu miséreux de sa vie quotidienne par le rapport à la poésie, qui va lui être un outil. Donc, en fait, chacun incarne un aspect comme ça d'une possible solution pour continuer à aller de l'avant euh, les prédicateurs c'est le rapport à la foi donc ça m'intéressait d'avoir ces différents récits qui s'enchaînaient les uns dans les autres pour apporter des solutions possibles souvent il y a différents genres en littérature, il y a le récit de voyage qui permet aux gens d'espérer, de s'aérer un petit peu. Il y a l'autobiographie qui permet aux gens qui écrivent de s'aérer eux-mêmes et, et voilà, de, de montrer qui ils sont. Là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de réanoblir et de montrer, un petit peu comme chez les stoïciens, mais que le bonheur dépend de nous. Et donc, en fait, c'est juste une manière d'envisager le quotidien. Et, et voilà, Et j'ai tout fait justement pour que ces personnages soient, c'est un drame mais qu'il y ait aussi beaucoup de moments d'humour, de comédie, et que tous ces registres donnent envie, donnent envie de lire, et euh, voilà, que ce soit un petit souffle.